Peter Drucker disait que l'important en communication, c'est d'écouter ce qu'il n'est pas dit. Chose que je vais essayer de vous démontrer dans ce premier épisode avec Mehdi. En essayant, grâce à son langage non-verbal, de découvrir une information que lui seul connaît. Parfait. Du coup Mehdi, euh, l'autre fois on a fait une, une expérience euh, tu sais, où je te parlais de télépathie, qu'on utilisait des signes et tout ça, ouais. euh, alors la dernière fois on a utilisé les, des vraies cartes, là ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment utiliser des, des signes, euh, du coup voici les signes dont je te parlais l'autre on a un plus, on a des vagues, alors, on a des rangs, on a une, on a une étoile, là j'ai rajouté un hexagone histoire d'avoir un petit peu plus de, de signes, donc du coup voilà quelques, quelques signes, euh, ce qui va se passer c'est que tu vas choisir un des signes dans ta tête, euh, n'importe lequel, tu ne me dis pas quel signe tu penses, juste un signe, une fois que c'est fait, tu me le dis. C'est bon. C'est bon Parfait, nickel. Euh, ce qui va se passer, c'est que euh, du coup, je vais te montrer les cartes, une à une. A chaque fois, tu vas regarder s'il y a ton signe sur la carte que je te montre ou pas. Et une fois que tu as vérifié que ton signe n'y était ou n'y était pas, bah, tu ranges la carte dans ta poche. D'accord. D'accord. On va mélanger les cartes pour euh, éviter euh, qu'on se dise que je, que je triche ou quoi que ce soit. Et tu vas me dire si euh, tu vois ton signe sur cette carte-là. Je ne regarde pas. Si tu vois ton signe sur cette carte-là. Parfait, tu l'arranges. Nickel. Parfait. Euh, S'il y avait ton signe sur la carte, j'ai envie que tu imagines quelque chose de positif. Par exemple, euh, la dernière fois que tu as vu ton meilleur ou ta meilleure amie. Juste là, maintenant. Si jamais il n'y avait pas ton signe sur la carte, j'ai envie que tu t'imagines quelque chose de plutôt négatif. Par exemple, la dernière fois qu'il y a quelque chose, que quelqu'un t'a fait du mal ou quelqu'un t'a dit une insulte. Comme ça, maintenant. Parfait, nickel. Euh, repenser à quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Ok, parfait. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y avait, avait pas ton signe sur... Euh, là, il, y ton signe sur, sur ouais. il y avait ton signe sur la carte. Il y avait ton signe sur la carte. Plus de positif. Euh, parfait. Euh, je te demander de, de regarder sur cette carte-là. Cette fois-ci, si tu vois ton signe ou pas. Et une fois que tu l'as vu tu prends la carte. Parfait. Et tu l'arraches, nickel. Je te demander de dire à oh, voix Cette fois-ci, même si c'est pas vrai, il y a mon signe sur la carte. Il y a mon signe sur la carte. Ok. J'ai l'impression que... Non, pas force. Non, je pense que tu as menti. Euh, ou que tu as dit la vérité, d'ailleurs. Il hmm. hmm. y, y avait ton signe sur la carte. Oui. Euh, Par ici, tu regardes. Une fois que tu as regardé, tu prends. Parfait. Si tu, tu places. Nickel. Et pareil, la même chose, dire à haute voix, il y a mon signe sur la carte, même si c'est pas vrai. Il y a mon signe sur la carte. Ouais. Là, j'ai vu un petit rectus, je pense que, que tu as menti, il n'y avait pas ton signe. Ouais, Parfait. On va essayer d'aller plus loin. J'essaie de, de retrouver le, le signe que tu as choisi, euh, pour ça je vais te demander de l'imaginer en gros comme dessiné euh, entre nous deux. Ok, bien imaginé en gros, parfait, nickel. Euh, ok, un choix tout à fait libre, hein. on est d'accord que je ne t'ai pas forcé à faire ce choix, tu as pris le choix que tu voulais. Quel était le signe que tu as choisi Les vagues. Exactement, c'est bien ça, les vagues. Merci d'avoir participé Mehdi, j'espère que ça t'a plu. Oui. Thank mm -hmm. you.